What's up, chers amis? J'espère que vous êtes tous bienvenus pour une vidéo de la de Parce que je n'ai pas mieux aujourd'hui, les amis. Je vais vous montrer comment passer de niveau 1 à niveau 31 de bûcheron. Et tout ça, c'est très simple. Vous devez visiter icons, dropper tous vos items dans mon hooper et le tour sera joué. Non, bien sûr, c'est une blague aujourd'hui, les amis. On a, euh, ben, on a trouvé une technique. En fait, un membre de mon île, monsieur Contant 59 a trouvé une technique assez cheatax. Malheureusement, il y a un petit problème. Vous devez être niveau 20 et pouvoir utiliser la tronçonneuse. Sinon, cette méthode-là ne fonctionne pas. Comme vous pouvez voir, la tronçonneuse donne un boost d'XP de 2%, x2 euh, d'XP, donc à la place de une bûche, donne 10. Et avec la technique que je vais vous montrer là, les amis, euh, vous allez voir, on va monter assez vite. Donc, si on fait slash job, bûcheron, on est bûcheron niveau 21%. 19 880 euh, sur 505 000. Et on va juste miner un bloc. Ah Mais sapristi, qu'est-ce qui se passe, les amis Mais qu'est-ce qui se passe, mes collègues Regardez l'XP monté. Ah, d'accord. Ah, d'accord, les amis. On est à 94 000 sur... Euh... Ok, ça, c'est un, un petit bug. On est à 94 000 sur, sur 55 000. Ah... Euh... Merde. Attends, je crois qu'il faut juste casser... Je crois qu'on va casser à la main et je crois que ça va nous level up, je crois. Je suis pas 100% sûr. Voilà. Ça nous a level up, les amis. 2,5 millions d'effets. Si on fait slash job, euh, bûcheron, on est à 60 000. Donc là, il faudra juste replanter les pousses. Donc, je vais vous le faire avec vous. Donc, de ce côté-ci, les pousses ne sont pas récupérées par les Hooper Chunk. Mais juste ici, regardez, toutes les Hooper Chunk se remplissent de et tout ce qu'on a à faire les amis, c'est de les récupérer et les replanter. Il y a déjà content qui est en train de replanter. Quel gentil esclave. Bon, bah, il est pas payé donc il est pas, c'est un esclave mais voilà quoi. Donc on aura juste à reposer. Euh... Attends, ah non, il en fait une autre de... de nos côtés. Ok, il y a deux côtés en fait. Je savais pas du tout. Ok, je vais faire de ce côté là. Donc si on fait les deux. Mais en fait, je crois qu'il faudrait. Ouais. C'est ça le problème, c'est que ça, allait... ça passe pas de niveau. En fait, il faut vraiment casser un truc après. Je crois que ça c'est le seul bug qu'il y a. Mais euh... En gros, avant, la tronçonneuse, elle buguait de malade. En fait, ça minait pas tous les blocs. Ça laissait des blocs à certains endroits. Et ça cassait pas tout d'un coup. Mais ils l'ont fixe. Ils ont fait de mise à jour où qu'ils l'ont fixe. Donc ça se peut que vous, lorsque vous voyez cette vidéo là, ça sera. Ça, sera... ça va être fixe. Hein. Moi, je trouve ça méga cheaté. En 5 minutes, vous pouvez être niveau. 31 bûcherons, donc je pense que ça va être fixe, mais on va, on va en profiter, on sait jamais, ça va nous faire de la thune. Euh, je crois que c'est au, au bout d'un moment, on va gagner 12 millions de, de trucs. Donc euh, voilà quoi, ça sera, euh, ça sera assez simple. Je vais aller chercher de la, de la poudre de dos, je vais voir s'il n'y en a pas ici. Euh, ah non, mais ça c'est un chest à Nathan. Oh le petit coquin. Je vais voir, il y a peut-être de la poudre ici. Euh, non, mais il y a des larmes de gaz, ok Nice, cadeau, merci Euh, il y a du bois ici Il y a une épée en bois, je sais pas pourquoi Bien sûr, ça marche avec les spruces euh, C'est celui qui est le plus simple, quoi Oh, il a déjà re tout repoussé, what the fuck C'est un un bon esclave, lui Ah, bah il y en manque ici Je vais aller chercher de la poudre après et on va le faire euh... On va le faire Donne-moi un peu de poudre, monsieur content s'il vous plaît Merci, monsieur content vous êtes un bon esclave, monsieur Content. Ok, ça, ça veut pas à cause de ça, je crois. Même pas. Ok, j'ai tout gaspillé plein de poudre. Tu peux refaire. Même s'il y en manque à certains endroits, ça marche quand même. Ok, on va réessayer. Slash eat. On espère que ça fonctionne. Vous êtes prêts, les gars Des deux côtés, ça marche. Mais ça, Pristy, regardez toute l'XP qu'on gagne. On a 70 000. Oh non! Il faut encore recasser un à la main! Oh non! presti Vas-y, on va casser celui-là à la main et on va passer le niveau. Ça, c'est le seul truc qui est dommage. L'XP devrait se cumuler. Voilà, 2,5 millions. Et eh ben putain! Les gars, jamais vu un truc aussi simple de ma vie. Je fais ça jusqu'au niveau 31, donc je vais vous reprendre en 5 minutes. Ok, les gars, donc j'ai terminé. Et comme vous allez pouvoir voir, les gars, je suis. Bûcheron 31 Et ouais, plus 1% de ma macrine Et en plus de ça, on a 105 millions les amis Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui Je sais que c'est une vidéo un peu plus courte Mais je voulais vous donner cette technique là avant qu'il la patch. Et si lorsque la vidéo elle est patch bah tant pis Et puis euh, sinon bah rip quoi On aura euh, On aura fait tout ça pour rien Donc je vais récolter toutes les pouces d'app pour le prochain de mes potes qui va le faire et, oh, merde, on avait les Hooper Chunk presque plein. Donc, je, rem... je prends tout ça. Je vais faire un petit coffre juste ici, avec tous les pousses d'arbre dedans. Comme ça, ils pourront tout prendre lorsqu'ils en auront besoin. Et je vais même déposer des oeufs, des oeufs, vu que je suis un mec de type sympa. J'ai aussi gagné masse d'œufs de, de dragon, comme vous pouvez voir. Euh, je crois qu'on en gagne, attendez, ici. Euh... Attends, je réc... Oh, mauvais truc. Euh, ici, on gagne 5 F de dragon. 12 millions, 12 millions, 12 millions, 3 F de dragon. Euh, et puis voilà. Pas mal de thunes en vrai. 105 millions. Ça coûte combien pour Renko un, un boost de vente une arme de gaz et un bloc en pour Empereur. Euh, 100 millions, c'est cher quand même. Mais vas-y, yolo. Allez On est Empereur, les gars. Maintenant, c'est quoi C'est fermier Prestige et ça coûte combien euh, 3-0 ça prend 100 millions encore ah um, okay, ok adieu